Waouh waouh waouh wow, comment tu fais ça ah. Salut à tous, c'est H LM et bienvenue sur Rocus où on se retrouve sur un petit jeu indépendant qui est pas très cher en ce moment sur Steam donc au moment où je dis ça, si vous regardez ça dans un an ça ça aura augmenté je pense qui est à 50 actuellement et qui a l'air plutôt cool ça, Diane Vitrail et on peut se tuer Non on peut pas Ah Attention et donc, le but est d'avancer sans se faire avoir par les pièges. <rire> D'où le nombre dit la... De. Et euh... Ok, bon on va essayer de... Ah Ah putain, il y a Il y a vraiment des pièges partout, ouais. t'a réussi à passer Tu vas bien C'est vraiment cool comme jeu. Il y a un système de sauvegarde, tu penses J'en sais rien. <rire> Tu vas la mm, mm, mm, mm. You touch my tralala. Mm, ding, -ding -dong. <rire> Ouais, alors. <rire> T'es resté calme, c'est bien. <rire> ouais, voilà, je Je vois qu'il y a seulement le double... Il y a, il y a un double saut, alors effectivement. En fait, on peut aller. Mais attends, pourquoi il marche pas là, le double saut Quoi Ça va quand tu passes l'écran <rire> Ah, d'accord. Passe... <rire> Vas-y avance <rire> Mais à mon avis on va, on va être obligé de céder quoi en gros Ah c'est Ah mais d'accord oui en fait c'est une course Ouais mais on n'est pas obligé de faire la course Ouais ouais C'est quoi On n'est pas obligé de faire la course J'ai dit <rire> <rire> eh. <rire> NON! <rire> en fait, on parlait même plus. <rire> J'avais cru ça. Oh la merde! NON! J'avais de... le t'inquiète. <rire> NON! Mais non Putain, les pics de merde! Tu <rire> sais, les pics dans Audacity. Et dans le jeu, tu <rire> hein, okay. Je réfléchissais, bah voilà, j'ai perdu au cause de toi. Es déjà... <rire> il est hyper... Mais il est hyper balèze, en fait, hein. Bah. Mais ça va, c'est... c'est... C'est le stress, en fait, qui... Aïe. Vas-y. Mmh, bien <rire> <Je> T'attends. <rire> ouais, tu attends. Mais tu vois, la différence avec Havaïn euh, Abyss The Coop, c'est que si vraiment t'en as marre, bah j'y vais. Et si jamais t'es passé en avant et que j'en ai marre, bah t'y vas. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on va faire une règle. L'autre doit attendre l'autre. Tu penses que c'est une bonne règle Ouais, j'arrive. <rire> on va arrêter cette règle. <rire> Waouh Ouais, là, il y a un piège là. <rire> Mais attends, je pense qu'on peut le faire presque en speedrun comme ça. Hop Aïe <rire> Aïe Tu <Je> pas. <vois>. Aïe <rire> les En fait, je suis vraiment... T'as esquivé euh... le pendule d'une manière tellement classique. Euh, classe <rire> <rire> Merci <rire> Tellement classique Je sais pas, pas si c'était gentil, ça, en fait. Oui, ouais. Oh, euh, oh pardon euh... <rire> ah c'est pas bon. Ouais, ah, c'est vrai. <rire> tu sens ça va être dur ça, hein <rire> Oh non, j'ai le souvenir, t'as un saut entre deux pieds. <rire> <rire> Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un épisode. Euh... Il y a un épisode perdu de I Wanna Be the Co-Op co-op. <rire> Cet épisode n'a jamais été diffusé. Elle ne sera pas parce que j'ai tout, tout supprimé ce que j fait. <rire> Le jeu a eu raison de nous. Euh, on s'était sous les comment sous les euh... comment on appelle ça putain j'ai oublié un mot dans mon dictionnaire oh, euh, intellectuel. Oh la mise en garde de, du créateur du jeu. Oui ça n'a ça n'a été ça n'a ça, ça, ça pas marché. On a voulu euh, se montrer plus fort que le jeu et finalement euh, ça, le jeu a raison de nous. Comment t'as fait ça J'ai hein pris plus à gauche, je me suis pris plus dans l'angle et puis euh, j'ai fait un tout petit saut. Là euh, ah. en bas ouais. Là ouais. <rire> <rire> ouais là ouais. <rire> Tap to jump lightly. Voilà Nicolas Allez oh. <rire> C'était pas très gentil, ça, ce que t'as fait, là. Hein. Mais très bien, très bien, très bien. Non, non, attends, on, on s'attend quand même, alors Ouais, ouais, t'inquiète. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Oh, si à, à, à la Super Meat Boy, si, si vous connaissez pas. Ouais, tu l'as vu, ça Je me surpasse. Oui non, mais t'es fort, hein. Putain, pour une fois, je suis très mauvais dans un... Dans un, dans un jeu, c'est un peu en chèvre. Qu'est-ce que ça <rire> va Qu'est-ce que ça va ça que ça va la tête. <rire> oh Ah non, non c'est de la triche, j'ai pas voulu faire ça Qu'est-ce qu'il s'est passé là Tu sautes sur la tête, tu crèves Mais <rire> toi, t'as rien. Bah oui, c'est clair. Ah, attention <rire> Mais il est accessible. Oh Mais comment Non <rire> Wow Oh, regarde T'attends. T'es je t'attends. <rire> j'ai <rire> <rire> regardé en bas mais j'ai pas regardé en haut. Ils ont été malins les enculés quand même. Ah ouais, fout... Ouais. <rire> je me suis laissé tomber et tout, j'ai pris un risque monumental. Et on avance bien Bah ouais, c'est pas mal là. J'ai l'impression qu'il tient une peau de banane mon perso On dirait hein. Alors on peut passer par en haut Ah Allez Je crois que tu peux m'aider à atteindre ce passage secret Ou alors je vais t'aider en, en, en, me, en me suicidant OUAIS On a trouvé un passage secret Où il faut uniquement faire de la coop pour réussir tu vois Et ça, moi j'aime bien les créateurs ils se sont dit Allez on va pas être des vêtards, voilà. <rire> Moi je sens que ça, ça va être... Euh, ça, ça va pas être... Ah Voilà. J'y suis. Je t'attends. T'as vu, il y a deux passages à chaque fois. Je pense qu'il y en a toujours un qui est plus facile que l'autre, peut-être, ou ça. Ouais, ça se pourrait être... Ah Putain c'est pas... c'est pas évident Bien joué Merci <coughs> Voilà the... Ah Ah On doit tout recommencer <rire> Ça m'a pas l'air si dur ici <rire> wow, Le coup de chat de ouf Le truc improbable <rire> <rire> <rire> Mais en fait on choisit pas de faire ça Non, non, on veut pas se tuer hey, Quand, toi, quand as un écrouper, on un accroupi, on veut pas mourir avec la musique on dirait Picsou Ah ouais, j'avoue. Là, je vais te dire, je suis pas très confiant pour mon saut hein. Ah. <rire> je comprends. <rire> ah, ça va. C'est passé. Mais c'est con, se... Merde bien. <rire> <rire> Et tu vois, ça c'est trivial, tu vois. C'est comme dans Super Meat Boy. Après, tu, re tu recommences. Tu vois tu sens ça <rire> Je comprends Je comprends pas comment Comment on peut gagner en puissance de saut ici <rire> <rire> c'est déjà, déjà pas comme ça Putain ça y est quoi Vas-y passe ton niveau sinon hein. <rire> Ouais j'ai réussi Bien joué <rire> ah, merde. Merci pourquoi, pourquoi lui il aurait ça Peut-être qu'on doit lui... Saute-moi sur ma tête Saute-moi sur la tête Bon je te dis peut-être que si on lui fait un sacrifice <rire> Ouais j'ai des pensées un petit peu particulières mais... Oh t'inquiète allez je vais prendre la main moi <rire> T'inquiète t'inquiète Vas-y vas on dit que j'avais passé <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. Ah t'es en haut <rire> Ah, ah euh... re <rire> Re Ouais, ouais, ouais t'as réussi Oh! <rire> Je savais plus où j'étais! Putain! <rire> ouais, j'ai trouvé ça moins drôle là. <rire> ah, puis si on fait pas assez à gauche, le truc il est le sympa. J'ai l'impression que si on décale les tirs, ce sera mieux. Genre comme ça. Ah oh, les bâtards! Ah <rire> oh, les bâtards! T'as réussi une fois, tu peux réussir deux fois. Je suis en train de te foutre en l'air, t'as ce Ça c'est chiant, le machin, le temps qui remonte. Putain, mais j'ai réussi quoi, c'est que c'est pas impossible. Oh, oh, je m'en fous. Oh putain, <rire> tu t'es, tu t'es, tu t'es, tu t'as failli te prendre le canon. Mais ouais, à la mais dernière ouais. On l'a fini tous les deux, celui-là. Ouais <rire> on peut sauvegarder Je sais pas. Start, je pense que ça sauvegarde à partir du moment où on les a passés, c'est passé. Oh. Ah oui, voilà, c'est ça. Hein, hein? oui Ouais, ça va oui, être ça, oui. Ouais? Peut-être? Hein hein <rire> <rire> ouais, ben bah, en tout cas. Ce fut long et dur. Oui. Comme ta. partie. Ma partie. <rire> et bah voilà. Et bah ma foi, c'était. Euh, c'était. Euh, J'en je, ai même oublié le nom du jeu. Euh, moi aussi. Bloody Cat? <rire> Bloody, Bloody Trap. Trap! Bloody Trap, ouais. Woodry Trapland. C'est ça. Bloody Trapland. Donc, euh... Je te laisse euh, dire. Eh bien... euh, le mot de la. Enfin. Pantoufle. Et eh ben, tripantoufle. Et à la prochaine.